Bonjour, petite présentation d'un plugin pour Fusion 360 qui nous permettra de faire des top bones. Alors, concernant le travail sur la CNC, ce qu'on peut rencontrer comme problème quand on vient à emboîter des pièces, c'est que notre fraise suit notre chemin, comme indiqué ici, on voit les petits points et la flèche, et va tourner, Là, par exemple pour ne faire une forme un peu rectangulaire. Cette partie en rouge ne va pas être enlevé. Donc Lors de l'emboîtement, il faudra soit l'enlever manuellement avec un ciseau à bois, soit on peut travailler en amont notre fichier et créer un dockbone. Alors qu'est-ce que c'est Ici on a euh, trois exemples. On peut faire une défonce rapide comme ça, hein, en arc de cercle, qui permettra à notre pièce de s'ajuster. Mais ici on voit qu'il y aura un vide qui fera que euh, la pièce sera moins maintenue, la seconde pièce, la pièce mâle. Et si on a un t-bone, qui est le même principe que le dog -bone à peu de choses près, la forme varie, mais euh, les deux euh, fonctionnent très bien. Donc nous, on va avoir euh, ce mode-là, cette réalisation-là. Alors, ça fait, on peut éteindre. Donc comme je disais, il y a un plugin qui existe, qu'on va euh, qu'on va aller voir, qu'on peut trouver sur Github, à cette adresse-là. Concrètement, qu'est-ce que ça donne Là, Ici, je vais vous montrer euh, quelques exemples. Ici, on a euh, un croisement de pièces. Et si je n'avais pas fait euh, ces dog euh, bones en amont, je n'aurais jamais pu emboîter euh, mes deux pièces. Hop. on va voir en bas ce que ça donne t t t t t t t t voilà donc en... ici j'ai un petit bone donc j'ai enlevé euh, les pièces là j'ai pas utilisé le plugin je l'ai fait euh, moi-même à la main ici on a un autre exemple où justement euh, les dog bones permettent l'emboîtement de ces trois pièces qui, sinon, viendraient justement à sortir sur, euh, sur cet angle qu'on a vu dans les dents précédents, la partie rouge. Et bon, si on a tout un meuble à faire et qu'on doit à chaque fois au ciseau à bois enlever ces parties-là, ça peut être vite fatigant. Moi perso, en plus, j'aime bien euh, esthétiquement ce que ça donne. Donc là, un emboîtement plus classique on a une partie mâle, une partie femelle qu'on va justement pouvoir insérer. Voilà. Avant de vous montrer comment utiliser le plugin, on va voir comment l'installer. Je reviens sur ma page internet. Donc ici on a dans le petit sur la page GitHub une présentation, les fonctionnalités et surtout. Comment installer le plugin Et puis une petite vidéo aussi qui reprend l'usage du plugin. Le plugin, comment on va le récupérer ben, On va euh, tout simplement le télécharger ici. Donc, C'est un fichier ZIP qui sera, qui sera généré. Et donc l'ensemble des fichiers qui se trouvent à l'intérieur, on va les charger dans un dossier. Et je vous montre comment faire. Alors par exemple, on le télécharge. Tac enregistré bon, c'est pas la partie la plus excitante hein. ouais. d'ailleurs je pense que je vais même le couper c'est très chiant voilà donc vous devez avoir ceci ça par contre je, vous le, je vais vous laisser cette partie là c'est ces documents là qu'on va devoir copier-coller dans un endroit précis de votre ordinateur comment le retrouver cet endroit bon si on suit euh, si on suit euh, le guide d'installation et si on, on a l'adresse il y a un moyen très simple pour retrouver hein. c'est quand vous êtes sur fusion vous allez justement dans la section add et là on va avoir script and add je vais le choisir je prends add in et je vais faire, par exemple, créer. Okay. Ici, vous avez votre adresse par défaut des plugins sur votre ordinateur. Donc, il est possible que vous, vous ayez autre chose. Donc là, ça me permet de trouver facilement ce dossier. Et voilà. En effet, je retrouve euh, ce dossier et vous voyez je ne suis pas très riche hein, en plugins car je n'ai que celui-ci. J'ai Dogbone qui est déjà installé. Donc on voit, euh, vous devez installer les, les mêmes fichiers ici. Ceux qu'on a trouvé dans le zip tout à l'heure. Une fois que ça sera fait et que vous aurez redémarré Fusion, vous trouverez dans la partie add -ins. dans Add, un module de bonne Vous, il sera pour la première fois comme ceci. et vous demandera de le lancer. Moi, je m'en sers régulièrement, donc j'ai coché Run on Startup. Il se lance automatiquement à chaque démarrage de Fusion. Hop. Il s'installera ici, moi, je vais rajouté rajouter ici, non, pour les gens qui ne savent pas comment on fait ceci. On peut rajouter euh, des icônes au menu grâce à cette petite flèche, ils viennent se situer sur le menu supérieur. Alors, comment on l'utilise maintenant ce plugin Tadadam Donc là j'ai une pièce avec euh, ma surface, c'est important. Avec le Z qui est situé ici. Parce qu'il y a deux moyens d'utiliser euh, ce plugin. Alors, Je lance mon plugin. Pac Le voici. Donc il me demande de choisir un filet. Enfin, une arête. Et je peux en choisir plusieurs à la fois. Et je vais mettre la taille de euh, ma fraise. Enfin, une 6 mm. OK. Voilà. Là, il a fait les modifications. Autre moyen d'utiliser, quand je sélectionne, je vais choisir mon objet. Et il va effectuer euh, la création des dog bones dans, en fonction de l'axe Z. Alors, Si je clique sur mes origines ici, je peux voir que l'axe Z ici, en bleu, concerne donc les arrêts qui sont ici, ici, ici ici et ici 6 mm et voilà il a fait les 4 automatiquement on n'a pas fait cela à l'extérieur car ils sont justement externes et pas dans des angles internes voilà après il ne vous reste plus qu'à commencer votre cam et votre j code Petite info aussi, donc ici on voit euh, la manière dont il a travaillé. Donc il, il fait un groupement d'actions, ici donc il y en a 4. Donc il, un, il fait un sketch et puis après il fait un sweep pour, pour enlever de la matière. Euh, important, faites cette action de Dogbone en dernier, car il a du mal à suivre les modifications. Si vous paramétrez un peu votre pièce et que vous faites des modifications de dimension, d'épaisseur ou autre, et que entre euh, deux, deux éléments de la timeline vous avez fait euh, ce travail avec le dogbone, il est fort possible que le dogbone euh, vous fasse des choses un peu étranges, euh, que euh, les cercles ne suivent pas, ne soient pas au bon, au bon endroit. Donc c'est vraiment la dernière action à faire euh, lors de la création de votre pièce. Voilà, j'ai fini avec euh, cette petite vidéo tutoriel. J'espère qu'elle vous aidera. Et puis, euh, ben, bon travail.